Botte, Bandeko, Balandia, Les Avertis, Colapambo Labino, euh, Onyo Soba, Mais sans à la Oyo. Na cat chaîne na YouTube les Avertis et puis le euh, site na internet les euh, merci euh, pour na pour aller, pour continuer n'est-ce pas pour partager ma vidéo na biso à participer continuer que participer na œuvre au à évangile et à évangélique je veux dire puisque la mission est purement évangélique Tout à ça va sur pour na Yosoland na l'Évangile aux en plus c'est-à-dire au avancer d'un pas nous ne faisons pas tout ceci pour un but donc lucratif ou bien tout ça pour l'assemblée. ou bien non non tout ça vraiment puisque nous voulons partager avec vous ce que le Seigneur nous a donné pour ceux là qui nous suivent déjà tout le qui semaine passée qui tout en la série tout pour le moment, tu y un événement. Et à une série la semaine passée. qui la semaine passée. Euh, donc, il euh, y a le retour de Yeshua, hein, donc le retour de Yeshua, tout le temps qu'on a, semaine passée, auto il y a numéro qui a le numéro numéro zéro, puisque là, ça ne parlait que, il y a Yeshua, maintenant, les événements, allez, par rapport à Nabiso, hein, les événements que nous attendons, étant en euh, étant chrétien, étant disciples, étant, n'est-ce pas, église, donc, le l'autre parlait, euh, donc, euh, en euh, long et en large sur euh, événements donc sur événement numéro 1 tobe enlèvement enlèvement zali terme autre traité vraiment les lonabino et par la grâce de dieu je sais que bao balanda qui déjà première partie il y a le retour de Yeshua que Kozaladian a la page par rapport il y a thème auto contrôle l'eau mais pour ceux là qui n'ont pas peut-être suivi euh mouvement la playlist c'est-à-dire playlist événements et puis chapitre 1 trouvez qui sur le retour de Yeshua auto en donc numéro 0 et puis l'eau tolblassir enlèvement numéro 2 pour ceux là qui ont raté peut-être la semaine passée pour Nakolanda et tout Yahéshua, Bolanda, il d'abord avant que Bol entame, n'est-ce pas, la deuxième partie à donc suite aux différentes séries, à événements, tout le balot sur l'enlèvement. Avant, déjà que Tobanda, ma coach l'a extrêmement, ils ont extrait tiré d'un film, un film américain c'est en euh, vers les années, je pense 2008 ou 9, je ne me rappelle plus. Mais euh, tant on a archives d'Abissau, euh, n'a montré précisément le 20 juillet 2010, il euh, n'est-ce pas euh, euh, Comment dire Extrait à film en à la chaîne Donc euh, le 20 juillet 2010, comptez qu'il a le 11 ans tu chakiyango nakati a chaîne nabi soit l'époque na na plateforme mais tu goûter d'abord extrawana avant que tu euh, avancer maintenant na euh, message à l'autre intitulé intitulé réellement enlèvement je vous laisse euh, le temps a quelques minutes ko landango et puis après tu kozonga pour na ko euh, continuer ou bien le que le passé que le signe a mis à nous par rapport à euh, enlèvement. Suivons d'abord cet élément, puis nous tout juste après. Suivons.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 des bonnes chances. On y est. Ça fait un, il en reste six Oui, monsieur Fulton, je suis l'agent Baker, voici l'agent Riley. C'est sa photo, là. Jolie, n'est-ce pas On était mariés depuis presque 14 ans. C'est la deuxième fois ce mois-ci. J'ai horreur de ça. Désolé, je ne trouvais pas les clés. Ouais, mais ça m'énerve. Oh, tu as pris ton repas hein? Regarde-moi ça T'as vu ce bateau C'est Williams. Tu sais quand ils l'ont acheté <rire> J'ai détourné mon regard un instant. Voilà, je pense que Bazu moi, a illustration moko vous savez, l'imagination humaine a une grande importance. C'est-à-dire l'imagination à ce qui passe du par écriture, plus par image, et ça, que faut comprendre facilement, ce que nous voulons traiter aujourd'hui. Il a tel moko événement au chrétiens ou bien disciples de ce et à l'autre, c'est-à-dire, nous voulons parler de cet événement euh, enlèvement. Et c'est ainsi que, quand on a tiré une image, on a un peu, à peu près, une idée. Je ne à 100% de ce là, mais selon l'écriture, ma selon ce que nous venons de voir par rapport à l'acteur, je pense que ça a facilité ce que nous voulons parler aujourd'hui. Voilà. Euh, Enlèvement. nous allons d'abord prier Seigneur notre Dieu tu communions pour notre on ne se repasser na bisso tu remettre vraiment le moment où nous se te passer na maboko nayo tu que ba bazali animer na bonne volonté a koyeba yo mais tu veux aussi que le diable ne laisse pas que ba na ba vers un bon chemin bah, Nous allons vraiment na chemin que nous allons po na ko be bisabo mo na bango « C'est toi qui as le pouvoir et le faire, Seigneur. Je, je t'abandonne tous ces enfants, toutes ce, tout, tout, tout, tout, tout ces soeurs, tous ces frères qui nous suivent entre tes sentiments. »« Est-ce que c'est moments moment que tu puisses seul prendre contrôle de toutes choses, Seigneur, et qu'à la fin de cette, cette exhortation, cet enseignement, Qu'une personne soit réellement sauvée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, J'en ai un toute puissance de l'ennemi par rapport à ce que nous voulons réellement parler aujourd'hui, que mon intelligence s'éteise, que ma, ma philosophie ne puisse pas primer, Seigneur, mais que toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses, Seigneur. J'abandonne chacun qui y est connecté en ce moments très tes Laisse que tu puisses, oh mon Dieu, oh, aider uh, à, à faire comprendre, Seigneur, papa, une personne, afin que lorsqu'ils vont comprendre ces choses, qu'ils les mettent en pratique afin qu'ils ne puissent pas rater euh, cet événement qui nous attendons nous tous, l'enlèvement, Seigneur. Papa, laisse que ton esprit puisse nous parler, puisse nous convaincre, afin que ton nom soit élevé, soit réellement élevé en nous et dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te laisser ces instants très tes sentiments, prendre contrôle de toutes choses. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Enlèvement. Enlèvement, Ezali, terme moko ce qui a été fait dans la Bible, enlèvement, beaucoup de monde pas été fait, puisque ce n'est pas écrit enlèvement dans la Bible. Mais, par la grâce de Dieu, tant que tu as la Bible, tu as comprendre que de temps en temps, Yeshua a eu le de temps en temps, l'apôtre a eu Maintenant, à la fin, ce qui a animé dans l'esprit, nous avons comprendre que. Ici, on parle de l'enlèvement. C'est ce que nous voulons réellement faire avec vous aujourd'hui. Boswatana Bino, dina toujours. Vous passez deux fois de temps. Yakulanda Makambo, Bino, Vous passez de temps de fois devant vos téléphones Makamoyo, Mais puisque votre corps Hein, vous impose des choses. C'est plus que votre sentiment, votre émotion, vous impose des choses. Vous passez votre temps dans ma campagne. ça peut-être pas important. Ni na sur ni sur Mokili, mais vous, euh, euh, vous donnez des temps par rapport à ma cambo. Mais les choses qui vous donnent la vie, les choses qui garantissent votre vie éternelle, de fois, le diable vous aveugle afin que vous ne puissiez pas, vous ne puissiez pas avoir, je vais dire, l'envie même de suivre des choses comme ça. C'est pourquoi moi, j'ai dit souvent que seuls les enfants de Dieu pourront de fois comprendre. Quand je dis enfant de Dieu ici, je ne fais pas allusion à toute personne qui s'est dit enfant de Dieu, non. Même ceux-là que nous pensons sont de euh, païens, c'est-à-dire le Seigneur, en fait, il amène ses enfants qui sont déjà aujourd'hui enfants de Dieu et qui deviendront enfants de Dieu plus tard. Il les amène vraiment euh, vers, euh, euh, comment dire, euh, un bon chemin, pour puisque le Seigneur lui-même sait que euh, le temps haut est allé fixer selon Yemoko, à Yébita Sikoyo. Maintenant, lorsque nous prêchons des choses comme ça, il y a des gens euh, euh, qui essayent, n'est-ce pas, de vous manipuler, vous donner d'autres messages pour, euh, euh, comment dire, euh, euh, capter votre attention, et que bolanda makambo mususu euxo pesa bomoite au lieu à kolanda makambo euxo pesa bomo et c'est pourquoi 나서 que bisayo ndeko solanda et za azarte que os a connecté au bisolanda message oyo ceux que os a mutoasika je vais te demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin s'il y a des questions pose les questions puisque ça ne sert à rien de de, de suivre quelque chose 5 minutes et puis tu zapp tu ne sais pas ce que tu as raté c'est mieux attendre que attends qu de prendre ton temps Suive la vidéo jusqu'à la fin. Et puis après, s'il y a des questions, tu poses. Et si tu penses à la fin que ce que nous avions dit, ça, ça ne t'intéresse pas, ou bien tu n'as pas compris, ou bien ce n'est pas ce que tu attendais, tu peux aussi nous, nous donc nous écrire, n'est-ce pas Et puis, biso peux répondre, peut au pas. Pourquoi je dis tout ça Parce que j'ai un collègue à moi qui il lit euh, trois livres à la fois. C'est-à-dire pour ceux-là qui lisent, vous savez que lorsque vous êtes en train de lire un livre, c'est comme un couloir, c'est comme une période, c'est comme un instant que vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous concentrer pour lire ce livre-là. Ça peut prendre, ça dépend du grandeur, du grandeur il y a un livre, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un, un mois, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre même une année en lisant le même livre. Maintenant, en, et, étant un lecteur, ce que un livre moko, tu peux pas lire d'autres livres. Pourquoi? Puisque au risque que on au confondre tu vois. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit trois livres à la fois. Et puis à la fin, quand tu poses la question euh, euh, sur quoi aux autant gamipoulement, à peur si titre livre autant gam, mais entre-temps, si n'est-ce pas paragraphe il y a livre mususu. Euh, en n'étant pas conscient que y a la confusion. Et quand euh, tu suis une vidéo, par exemple, que tu penses peut-être que tu n'as pas qui enlèvement pour y aller, bah. alors quand tu as commis une vidéo, je t'encourage c'est à toi maintenant de voir ce rôle dans ce cas, je t'encourage de suivre jusqu'à la fin, ça t'aidera n'est-ce pas, à faire d'un pas donc à avancer d'un pas vers la connaissance parfaite de Yeshua et ça qui, parenthèse, pour nous encourager puisque nous savons que tout ce que nous faisons le diable n'est pas content en fait yo makambo ye pas le diable va vouloir il n'y a pas de leka qui je pense les et toujours les Les gens vous donnent des choses euh, bah, bah, pratiques illégales. Maintenant, les, les âmes ou bien les esprits qui ne sont pas avertis, ils suivent des choses comme ça, mais tu passes ton temps. Ton, tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Euh, c'est pourquoi il faut être focalisé, on sait que vous, vous donc, oh, « aux oh, ça, la pousse que, oh, Mata, n'est-ce pas, d'un niveau. » C'était pas une publicité, c'était un encouragement que je, vous faites, que je vous fais. Et puis après, c'est à toi de décider, puisque le Seigneur même dit, et le Seigneur Yeshua dit qu'il met devant toi euh, euh, euh, donc un choix, la vie ou la mort, le bien ou le mal. Il te dit de choisir le bien afin que tu vives. C'est pourquoi je te t'encourage aussi même lorsque tu veux suivre quelqu'un il faut avoir le temps de connaître la personne il faut avoir le temps de suivre deux trois quatre vidéos de cette personne pour savoir si réellement la personne vient de Dieu ou bien il vous prêche des choses qui viennent de Dieu pourquoi puisque tu as dit que bah, bah mercenaires tellement mingi vous les reconnaîtrez donc euh, par leur fruit je parle avec euh, une de mes sœurs euh, je pense aujourd'hui ou bien demain, euh, plutôt hier, pardon, je parlais avec elle hier, je pense, on disait que euh, tout, tout message qui n'a pas euh, de, de sous bassement comme euh, tel l'évangile de Yeshua, ce message, ce n'est pas un message à suivre longtemps. Pourquoi Parce qu'il y a des messages qui ne sont pas d'évangile, mais sont des messages qui... Euh, euh, vous amène, donc vous fortifie peut-être dans votre corps. Je ne, parle, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est mauvais lorsque tu perds ton âme et que tu gagnes ton corps. C'est pourquoi la Bible nous demande la question, à quoi sert un homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il perdait son âme Vous savez, c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est un message au fait de la vie éternelle, d'où tu dois suivre ce message pour comprendre ce que le Seigneur veut te parler aujourd'hui même. Tu dois suivre ce message jusqu'à la fin. Je martèle cela puisque je sens que euh, tu es en train d'hésiter, tu es en train de vouloir voir d'autres choses. Non, suis ce message jusqu'à la fin. Tu, le Seigneur va réellement te bénir, mon frère, ma sœur. L'enlèvement, comme je dis, c'est ce n'est pas un mot biblique. Hein, si vous fêtez, vous fouillez. Dans La Bible beaucoup a montré l'enlèvement par rapport à ça sans soutenir le Belango, mais par la grâce de Dieu comme nous avons début, tout a quitté sa base pendant le il y a deux passages bibliques qui nous montrent que oui, c'est on parle là de l'enlèvement. C'est ainsi que je suis en train de euh, d'essayer pour rentrer maintenant dans le vif hein, du sujet. En fait, l'enlèvement déjà de c'est moi je ne vais pas prendre la rousse pour la fin de notre définition d'enlèvement, mais enlèvement c'est le mot que ou bien action de l'action le l'émane, sans que le mot enlève, il y a un qui va enlève. Je reprends, dans le enlèvement l'enlèvement, il y a du fait que le mot enlève, il sans que il qui va C'est-à-dire, il y a eu de fait et il y a eu de prendre dans l'attenté, il y a ils ont dépendre na euh, na comment na positionné au au au lali. Ils ont dépendre l'eau comme côté. Ils ont dépendre na mutua ligne quoi en levé yo. Ils ont dépendre na na mutua na. C'est pourquoi le Seigneur dira quelque part que même pas les anges, même pas le Fils, mais seul les pères, le Père, le Père nzambe papa muta ye bijou C'est ainsi que ils allent un peu tricky puisque ils ont vraiment prêt. Il y en a qui dernièrement que le retour de Yeshua, il y a une question à d'enlèvement, mais il y a une question à l'instant. Du fait qu'il y a un moment où il y a un moment où il faut a un moment il y a un il y a un moment où il y a, une a enlève, jour, il y a un moment où il faut pas que tu te pour mais il y a tu sois prêt il l'enlèvement. il y a moment il moment il ça peut arriver. Ça peut arriver même pendant que tu es en train de regarder la vidéo. Ça peut arriver. C'est-à-dire, attaquez-moi dans c'est ce n'est pas pour vous faire, vous faire donc peur. C'est pour vous encourager à garder votre euh, robe blanche. C'est pour vous aider à garder votre habit donc blanc. Quand tu es en train de gêner pour ton mariage, c'est pas mauvais, mais le mariage va rester. Si l'enlèvement arrivait, le mariage n'aura pas son, son sens, puisque la Bible nous dit que l'un, donc, même donc dans votre lit, c'est ainsi que, quand on a vu une vidéo, on un film, c'est peut-être pour vous montrer à peu près, et l'eau qu'on dit que c'est passé. Alors, c'est tout le temps qu'on versé biblique, bien sûr. Mais là, je vous disais que l'enlèvement, c'est du fait que, il y a quelque part, donc « rapture », il y a quelque part, sans qu'il sa sa okay, sa, y ait, c'est-à-dire place la place, c'est-à-dire le il y a des pieds, et souvent, il y a des filmes, il y a des couvrir, il y a quelque chose, il yeba a même pas. Il y a quelque chose importante de comprendre. Enlèvement, ce qu'il y a, il y a l'église c'était Ce n'est pas enlèvement. Quand on dit « enlèvement », ici, on met l'église. Pourquoi Puisque Yeshua était venu sur la terre pour établir son église. Et l'église de Yeshua, ce n'est pas un bâtiment. Lorsqu'on parle de, de l'église, tu le, braka, le bango chaque fois, non? Tu ne parles pas d'un bâtiment, en fait. Église, n'est-ce pas? Donc, batu oyo, baliko sangana, je veux dire, par rapport à la foi en Yeshua. C'est-à-dire, l'église, ce n'est pas quelque chose, euh, il y a Kolobaké, oui, a les bâtiment, église Songolo, église, euh, je ne sais pas, Mont Carmel, église, euh, je ne sais pas, euh, la Manne Cachée. Non, non, ce n'est pas ça. Là, je suis en train de parler des humains, bâtous, ceux-là qui constituent l'Église. C'est pourquoi même, euh, sous en rapidement, dans Romains chapitre 15, verset 6, je vais dire Romains chapitre 16, verset 15, euh, euh, tout le monde a qu'apôtre à portes, saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. C'est-à-dire donc Paul ici avoir ça la, donc allusion par référence il y a batwali c'est réunir na katanda comme quelqu'un Donc comme on a na kati il y a comment euh, euh, dire tantaza comme bah, par exemple on a Acte des apôtres, la création ou bien la fondation de cette église par la fusion du Saint-Esprit, tout sont des a que qui place Ce sont des Ce sont des humains. Ce sont place place Ce Ce Ce bateau Ça dit même l'étymologie de ces mots, Donc, ecclésia, signifie l'assemblée ou ceux appelés à sortir. Ça dit ceux-là qui sont appelés à sortir de. Ah ben, on Donc on a donc la grec voilà. Ça dit assemblée. Il y a Bato. Ce sont les humains. Bato. Ceux qui vont place où bâtiment à trouver une église. Il y a un entre le On a église Et ça dit manque soit la connaissance ou bien euh, je ne sais pas, nous ne devons pas dire ça, puisque c'est nous qui sommes église. Lorsque les gens se donnent le temps, n'est-ce pas, de balayer donc, de, de, de, des salles, mettre des tapis, mettre pas, des ornements, c'est ce que Yeshua disait. Lorsqu'il regardait, il disait que non, ça, c'est rien, ça, c'est rien. Les apôtres pensaient, ou les disciples, les disciples pensaient que Yeshua ça a impressionné que il y a un temple, un temple, il restera pas pierre sur, sur pierre puisque eh ben, loco. ça ça doit être détruite c'est-à-dire donc ces bâtiments doivent être détruits a ko à l'église église nae, o, invisible y yemoko ali la pierre n'est-ce pas angulaire la pierre qui tient tout le bâtiment maintenant en tant que bananzambe to zali alors membres ben, membre à l'église voilà la tête c'est lui-même n'est-ce pas yeshua comprenez ces choses mes bien-aimés ça va vous aider à avancer dans la connaissance parfaite de Yeshua. C'est très important. Donc, l'église que nous parlons, l'église qui sera enlevée, c'est une église universelle. Une église universelle. Il y a partout, dans quatre coins, il y a donc le monde. Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Partout dans le monde. C'est ça de cette église-là. C'est de cette église-là que nous parlons. Et l'enlèvement que je suis en train de dire ici, cet enlèvement aura lieu dans les airs. Je pense que ceux-là qui ont suivi la première partie du retour de Yeshua, j'avais déjà donné quelques flashs pour faire comprendre là-bas tout ce qui va réellement donc, se passer. Donc, ceux qui ont eu donc il y a un lien, il a lien à chaque fois dans la série événement événement. Le plus grand événement, c'est-à-dire l'enlèvement. Il y a c'est pas ce sont pas des choses comme ça, mais il y a très attentif et puis il faut vigilant pour comprendre. Parce que tu ne vas pas comprendre. Vous, vous sentez que même lorsque je parle là, je suis en train de parler vite puisque je sais que le Seigneur est en train de me donner d'autres choses qui viennent. Donc, la véritable église de Dieu, ne pas ce que nous vous voyons, c'est pas ça. La véritable église de Dieu, c'est ton corps. C'est pourquoi la, la Bible nous pose la question il dit que savez-vous pas que votre cœur ou votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous cest de Dieu habite en nous. Pourquoi Puisque c'est là où son esprit euh, donc réside. C'est pourquoi quelque part Yeshua dira que son esprit n'habitera plus dans des maisons faites avec, donc, de main de gens. C'est-à-dire ce n'est pas comme euh, au temps, n'est-ce pas, ancien. « où Isaac, que non ?»« Esprit en Zabezo, quitte en Temple, lieu très saint C'est plus ça. C'est-à-dire nous, étant humains, lorsque tu reçois le Seigneur, il entre dans ton cœur et « Akati à Esprit ». A commis, nakati na Emmanuel, a commis kovanda C'est pourquoi, lorsqu'il meurt, il dit même dans l'Apocalypse que si tu entends sa voix et que si tu ouvres donc ta porte, ton cœur, il entrera dans ta vie sous forme y a Saint-Esprit. C'est de là que yo, ou commis, sacrificateur, a commis kou vandis, bonzambe nakati yabo bon moyna Mais Maintenant, c'est de là, ce qui osa, osa né de nouveau, osali né dans l'esprit, osali donc osali né d'en haut, n'est-ce pas recevoir n'est-ce pas le Saint Esprit, je veux dire ouandoko, ouko faire partir n'est-ce pas, il y a enlèvement. Ceux qui osa montu oyoy un pied un pied dedans et pied un pied dehors, okotika. Ok, Sans ceci même je je fais je lance un appel à ceux là qui aiment le Seigneur. Ceux qui par exemple osa so monta ça au théabino, makambuka kaya moquili, makambuka kaya bozui. Oh non, cause -so alibi là au Kosoa Bana, au Moussala, au Kosoa Sepambongo, au Pesa je n'ai quatre jours, pose ou Autre comme la fin de l'année, n'ai huit jours, pose Ce n'est pas un message évangélique. Oui, Yeshua a dit ceci cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données, données par-dessus. Par les païens, le païen ils ne prient pas, ils ne croient même pas en Dieu, mais ce sont eux, n'est-ce pas, qui tient euh, le monde. Ce sont donc. Euh, la finance, n'est-ce pas, de, de ce monde est entre les mains de ceux-là. Ceux-là qui, n'est-ce pas, ont des banques privées, ceux-là qui, n'est-ce pas, euh, comment -je, reproduisent, n'est-ce pas, l'argent-monnaie, ceux-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des disciples. Souvent, sont des gens même qui nient même l'existence de Dieu. Mais c'est pour vous dire que le monde, euh, que, que, que, que, si tu es un enfant de Dieu, ne, ne sois pas trop euh, accroché aux choses de, donc, de ce monde. Ne perds pas ton temps à beaucoup, comment dirais-je, faire de jeûnes et de prières pour avoir quelque chose de, de physique. Non, non, non, non. Essaye de prier pour ta vie éternelle et lorsque tu auras la vie éternelle en toi, tu verras que toutes ces choses et sont... comme un mot facile bien aimé, ma bien aimé, mon bien aimé. C'est ainsi si il est important de comprendre que lorsque tu fais partie, n'est-ce pas de l'Église universelle, c'est de là que tu seras appelé à prendre part à l'enlèvement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Donc c'est l'église Église kolobeli angowa na. Enlèvement, et vous allez, enlèvement, il y a Église, Église, ali, bah, membre, alliance, tout, basali, construisant la cathédrale, corps, la cathédrale nous autres, n'est-ce pas, il y a Yeshua. Alors, enlèvement, terme ali, enlèvement, traduit en français, terme en anglais, c'est la même chose dans sa vie. En français, ali. Um, et loko, et bas, zok, donc, transport, retrait, nè la bas, yo anglais, bah, bien, ou, donc, rapture, bah, bien, na, donc, na, na, na, na français, En français, n'dègnan la terme, man, enlèvman, ko la Ça dit ko la concept, tu anéza, en ce la carte bible mais mais le mot le donc le terme enlèvement de dans la bible ba bah signifie angboeté il y a il y a un portant au dans ma kambo au dansement message au moment à l'amour donc je disais ici que événement tokolobela après enlèvement et je crois que au dans gaï événement au enlèvement tu ne seras plus tu seras déjà enlevé et je crois que l'événement où l'on a dans la oyo, va ça prêter de façon qu'il comme après, faire partir le corps de Christ pour faire partir le corps de Christ pour faire partir l'événement en enlèvement. Événement les en train de prochainement. Ok? Tout le donc le donc de l'enlèvement, dès que vous avez la malade. Tout en temps, rapidement, un Thessalonicien. Un Thessalonicien chapitre 4. Donc, si vous avez vraiment un intersecteur, nous sommes à Moulaï. Nous avons un parti parti pour tout le monde. Nous avons un rapidement. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Yeshua de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Yeshua. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Tout soit en place. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour nous prédicateurs, pour nous prêcher, pour nous aspirer, n'est-ce pas, comme prédicateur. Bon comprenez 1 Thessaloniciens bien. Chapitre 4, bon comprenez très bien. Ici, l'apôtre est en train de nous parler de, de la position de l'Église à l'époque. Et l'Église, comme j'avais dit, ce n'est pas. Un bâtiment, mais ce sont des gens, des humains. C'est ainsi même lorsque Yeshua, qui est l'apôtre, qui est dans l'église des apôtres. Ce que vous voyez, les églises, c'est pas de, euh, de, de, de Jésus-Christ, des derniers Jésus jours des de de saints, tout ça, ce sont des, ce sont des, <rire> ce sont des sectes. Ils n'ont rien à voir avec Yeshua. Ce sont des sectes. Mais ils font ça pour, euh, n'est-ce pas, attirer votre attention. Ils, fait ça, ils font ça pour euh, vous capturer, donc capter votre attention à, de façon que mm -hmm. bon comprenez bien, bon comprenez bien. Yeshua nous dit dans, dans, donc, au travers de l'apôtre ici que tout ce que sommes en train de prêcher, là, vous avez compris et vous l'aviez, vous avez, n'est-ce pas, euh, comment dirais-je, gardé le message. Mais qu'est-ce qu'il conseille qu qu Il dit que il faut maintenant marcher comment? De progrès en progrès. Ça veut dire que, en 2021, il faut que en 2021, 2022, il progrès. En 2023, il C'est-à-dire, ce qui est choua, il 4, a un Il a un Il y a un Il y a Il y a 5 ministères. Il dit, on parle là du perfectionnement des saints. C'est-à-dire, pour pour nous, nous, na nous, stature parfaite il y a yeshua ça dit comme a yeshua moi je suis en train de voir que notre corps notre vie notre âme doit ressembler tellement yeshua que lorsque la trompette sonnera nous et que nous nous sommes en train de de voir n'est-ce pas que tu veux que progresser spirituellement de wanto ko kende to ko son il y a trompette au kende mais ceux qui toi qui progresser tu ko régresser oh lorsque nous, régress, nous régressons c'est dit que une de vers arrière to do que de naissance et que risquer que nous te perdre n'est-ce pas ni ni donc foi te perdre n'est-ce pas salut au tsango c'est ainsi que nous pouvons encore une fois nous décorer dans son... gai « Ne suivez pas de charlatans qui vous prêchent, qui ne vous prêchent que les choses de ce monde. » Lorsque l'évangile n'est pas mis au centre, lorsque l'évangile christocentrique n'est pas mis au centre, « Bandeko, ezama l'apôtre Paul dit que lorsque un ange même du ciel... Et ou bien lui-même vous, vous annoncerez d'autres choses que ce que le maître nous a annoncé, qu'il soit, qu soit mis donc en athème qu'il soit en un terme. Pourquoi Puisque le, le, le, le maître Yeshua nous a donné, n'est-ce pas, le, le, le message du royaume. Il dira à ses disciples que allez et faites toutes les nations. Les disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur n'a pas enseigné sur euh, euh, le, le mariage, il n'a pas enseigné sur euh, la fortune de ce monde, il n'a pas enseigné sur euh, comment faire pour garder son mari qu'on va faire pour garder sa femme. Non. Si tu es enfant de Dieu, Dieu tracera ton chemin. Si tu es enfant de Dieu, Dieu ne te, te, te, te donnera pas de, euh, de conditions pour que tu arrives, n'est-ce pas, à atteindre le niveau qu'il veut que tu atteignes. Si tu es un enfant de Dieu, il va préparer ton chemin. C'est lui qui va faire tout. C'est pourquoi il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, quand on dit « Venez à moi », ce n'est pas aller devant un pasteur pour donner une enveloppe, non. « Venez à moi » veut dire que tu es, tu donnes ta vie à Yeshua. Tu donnes ta vie réellement à Yeshua. Écoutez, c'est ce que l'intestiné nous dit. Ça dit, nous devrions faire, donc, avancer de progrès en progrès. Et qu'est-ce qu'il dit vous ?« Vous savez, en effet, » Quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Yeshua? Et que, à continuer, il y a trois lobbies. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire aux enfants de Dieu, ceux-là qui attendent l'enlèvement, il faut vivre dans la sanctification. Kopéto lama, propre devant le Seigneur, propre devant le Seigneur sanctification. Esprit, âme, corps, sanctification. C'est ce que Dieu veut. Et puis il dit, c'est que vous, vous absteniez de l'impudicité. Et cobo impudicité. Impudicité. Et n'oubliez pas ce que Yeshua dit. C'est lui qui raisonne dans son cœur, médite dans son cœur ou bien qu'on voit dans son cœur une femme. Il a déjà commis l'un avec cette femme-là, ou l'adultère avec cette femme-là. C'est ainsi que votre âme, votre esprit, votre corps doit être tellement dis donc discipliné qu'il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas passer vos temps trop charnel. Pas ça ne ça vous amènera nulle part. C'est ainsi, même si tu... Pense que tu as besoin de ces, de, ces, de ces choses pour ton corps. Dieu seul sait ce que ton corps a besoin. C'est lui le créateur, le fabricateur de ces corps. Ne t'en faites pas, ne t'en fais pas. Abtiens-toi, donc, n'est-ce pas, euh, comment dire, à l'ompudicité Et puis à béni c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Donc. Euh, <rire> Suite logique, si tu vis dans la sanctification, tu garderas ton corps, n'est-ce pas, dans la sainteté. Et puis, l'honnêteté, être honnête, dire ce que tu as dans ton cœur. Et lorsque dans ton cœur, c'est la parole de Dieu qui sort, dis les choses qui sortent de la part de Dieu. Ne, ne manipule pas, ce n'est plus le temps de manipuler, ce n'est plus le temps de... De, de trafiquer la parole. C'est le plus le temps de penser que je gagne plus lorsque je, je, je, je prêche ce que les gens aiment. écouter. <rire> ne donne pas aux enfants, je veux dire des mauvaises choses, puisque tu seras sévèrement, n'est-ce pas, condamné et jugé. Il dit ici, « bandeli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 « Oh oui, puisque celui-là a acheté un 4x4, moi je vais acheter aussi euh, donc euh, la même voiture. Comme celui-là fait voyager sa femme, moi je vais faire voyager ma femme. Comme celui-là, son mari était lancé, moi je vais vo vo voir un, un, un homme qui est, sur, qui est seulement lancé. Comme lui-là, sa femme a fait, il a elle a beaucoup étudié, moi je ne peux pas avoir une femme qui n'a pas étudié. Comme celui-là a une femme, comment dirais-je, blanche, moi je vais faire tout parfois voir une femme blanche. Comme celui-là, à un homme, je ne sais pas, avec des rastas dans la tête, moi, si moi, je veux avoir un, un, un homme comme ça, convoitise passionné Passion des corps vous donne des convoitises comme ça. Et c'est pourquoi, lorsque vous demandez des choses à Dieu, Dieu ne le fait pas, puisque vous avez cette convoitise dans votre âme même. Ce sont les païens qui font ça, qui font ça. Puisqu'il dit, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oh Dieu, donne-moi de l'argent, donne-moi un bon travail, donne-moi un bon mariage, donne à ma fille un bon mari, donne à mon garçon une bonne femme. Ce n'est pas mauvais de prier comme ça. Mais moi je te supplie, je t'en conjure. Prie pour que Dieu puisse rentrer dans le cœur de tes enfants, puisse, prie, puisque, pour que Dieu puisse protéger tes enfants au, au, au mal. Mauvaise compagnie, mauvaise personne, mauvaise fréquentation, prie pour les choses spirituelles, afin que lorsque les choses spirituelles seront conquises, et que Dieu puisse prendre place dans le cœur de tes enfants. Job le faisait, faisait des sacrifices pour ses enfants. Moi, je le fais. Je fais des prières pour mes enfants. Mais je ne peux pas demander des choses au destin de mes enfants selon ma volonté. Non. Qui te dit qu'un bon mari, c'est lui qui va donner le bonheur à ta femme, à, à, à, à, je veux dire à, à tes enfants ou à ta fille. Un bon, une bonne femme, c'est celle qui va donner le bonheur à ton, à ton garçon. Non. C'est Dieu qui sait. Chaque personne a un, a un destin. C'est Dieu qui se décide, n'est-ce pas pour faire ça ou ça. C'est pour cela, même lorsque je parle de ces choses, seulement les âmes averties comprennent ces choses. Et je te prie que tu puisses comprendre ça aussi aujourd'hui. Nous parlons de l'enlèvement. Je continue. Et Écoutez, c'est que 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6 nous dit je réponds, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Nabandeli, 1 Thessaloniciens hein, chapitre 4, verset 6, nous dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Tu, tu, tu, tu, tu euh, coopères avec un frère, avec une sœur, mais tu es en train d'user de fraude, et tu es en train, n'est-ce pas, de vouloir gagner plus. « C'est ce que la Bible veut nous dire ici par rapport euh, donc à la cupidité, le « en bongo Et puis, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit, donc, et est attesté, là, continue. Car Dieu ne, vous, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » C'est ça l'appel de Dieu pour toi qui me suis. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas, pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu es un enfant de Dieu, Là, c'est un message aux enfants de Dieu. Un, un, un enfant de Dieu né de nouveau avec le Saint-Esprit. Ce que je suis en train de parler ici, il faut que au que continuer n'est-ce pas, de, de progrès progrès vers la perfection. C'est très important. Ce qui est réjeté, c'est comme si tu réjetais Dieu, pas moi, en fait. On va continuer. Neuf, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous, a, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. On passe. Là, ce sont des choses, comment dire, basiques pour un enfant de Dieu. Il faut avoir l'amour du prochain. On a continué. Et c'est aussi c'est que vous faites envers tout le frère. Si vous le faites, c'est bien dans la Macédoine, je vais dire dans, dans, dans la Macédoine entière. On a continué. Mais nous vous exhortons, nous vous exhortons frère, à abandonner toujours, non, à abonder toujours plus dans cet amour. Que l'amour ne puisse pas disparaître, mais que l'amour puisse toujours abonder. Et je continue. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler à vous donc de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Oh non, gai, je, je sers Dieu à 100%, c'est pourquoi offrande, voleur, voleur, voleur. Tu dois travailler, tu dois travailler. Si Dieu t'a appelé à travailler pour lui à temps plein, hmm. mais comment Paul qui Dieu a appelé Paul travaillait aussi? Il faisait ses affaires pour survivre. Et bien que Paul, étant quelqu'un qui avait trop d'honneur avant, mais quand il servait, quand il, quand il devint, n'est-ce pas, euh, disciple de Yeshua, il vendait des choses comme ça, des, comment on appelle ça, des tentes, des choses comme ça, de petites choses comme ça pour survivre. Maintenant, toi tu, tu es fort, tu, tu, tu, tu es jeune, mais tu, tu, tu nous dis que non, non, non, Dieu ne m'a pas appelé à travailler. Je vais travailler pour Dieu à, à temple. Entre temps plein. Mais entre-temps, tu es en train de faire des affaires, en train de commettre des choses, de dessiner de des contrats, d'être, de, de, de, de, je ne sais pas, euh, comment dire, euh, euh, comment on appelle ça donc, conseiller de, de, de, de, de président, de ministre, tout cela, et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais malgré cela, tu veux toujours, n'est-ce pas, soutirer l'argent tout. C'est déplorable, c'est déplorable. Il y a un verset qui concerne par rapport à l'enlèvement. Je pars vite, vite, vite. Nous étions où Donc, 11 c'est-à-dire. Euh, travailler donc de vos propres mains il faut vivre de vos propres mains c'est très important en sorte que vous vous conduisiez euh, au, au, donc honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne que au travail au moko moi je travaille je travaille j'ai un travail je ne vis que de mon travail et par la grâce de Dieu je ne vis que de mon travail que personne n'a a besoin d'une dîme puisque la dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est quelque chose qui a arnaqué Que personne ne me dise que, « Oui, frère, j'ai besoin de, de t'aider. » Donc, si tu as besoin d'aider, tu peux aider ceux -là qui ont besoin. Ceux qui ont que nous, mon frère, ma soeur, l'argent, nous, nous avons une organisation qui a aidé et ça l'a bien retracé Mais moi, je vis, pour ne pas avoir comment, comment avoir besoin des gens pour avancer non non non j'ai besoin de Yeshua, de la grâce de dieu pour avancer et ceux là qui sont avec moi bien qui vivent avec moi ils savent que je ne suis pas je n'aime même pas que comme comme nous sommes les avertis cotisons chaque mois non non non non je vais vivre comme ça et que ceux qui pas frère il va s'occuper de ça pour ce qui aide, pas nécessaire pour je vous parle ici des choses très capitales de la vie éternelle. Donc, nous voulons maintenant avancer. Nous voulons avancer pour comprendre la parole. Hum. Maintenant, nous sommes dans le verset 15. C'est-à-dire. Verset plutôt 13. Donc écrivez cela en rouge. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13. Je vais lire. « Après tous ces conseils que je vous ai donnés, toi qui me suis, avant de continuer la lecture, répands toi d'abord pour te mettre en ordre par rapport à ce que tu viens d'entendre. » C'est très important. Pour ce que se mettre en ordre » c'est qui va suivre... Tu risques qui est concerné au thé, c'est très important. Tu peux même mettre pause au Sambelinzambe. Tu demandes pardon à Marmoune Soussalahki. Ma Soumouni Soussalahki a, y a impudicité, il y a qu'arnaquer il y a qu'coincer il y a qu'y a y a Tu vas faire cette prière et puis après, on continue na verset 13. le verset 13 Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de « Ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Ah, ici, ici, l'apôtre parle de ceux-là qui sont morts. Vous savez, la mort pour ceux-là qui sont en Yeshua, c'est le sommeil. La fille de Jarius, je pense, euh, la, donc la famille pleurait puisqu'elle était morte. Yeshua dit non, non, non, non, non, non, non, non. Elle n'est pas morte, elle dort. Donc, hmm. Zambé a bengaka, liwa pomengi. C'est pourquoi là, maintenant, tu as le bel Elle est mort en Christ. Ok? Si tu es mort en Christ, tu ne meurs pas, mais tu dors. Écoutez, Nabandeli. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous. « Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que... Nous vous déclarons, nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. Car le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur avec le Seigneur consolez-vous, consolez-vous donc, les uns et les autres par ces paroles. Donc, là, nous avions, au fait, fait, comment dirais-je, ah, la conclusion, il y a enlèvement. Enlèvement, ils allent, dans l'émission précédente, enlèvement, ils tango sans trompette, les morts en Christ, ils ressusciteront, et bisous, au bas, ça va, vivant, pour la transformer. Et cette transformation sera aux yeux des humains comme une disparition, en fait. À un instant, à un clin, clin d'œil, « Donc, tu enlever. enlevé. » C'est ce que nous avons vu dans la image C'est pour vous dire que l'enlèvement se fera comme ça. Ça, fait, ça se fera comme cela. Maintenant, tout le temps, à a quelques passages. « que toi yeba Qu'est-ce qui va se passer réellement? Voilà. Pour ceux-là qui ont suivi, qui ont compris, donc, quest ce que je pendant pour conclure? Ok? Je vous mets le puisque ça est important, tout ça un message au C'est très important. Euh, Matthieu 24, 37 nous dit Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, là nous sommes en train, n'est-ce pas, de, de, de, de, de traverser le, le même temps comme le temps de Noé. Si vous n'aviez pas suivi le message de l'Arche de Noé, je vous conviens, n'est-ce pas, de le suivre, puisque là je essaie un peu de parler aussi, et c'est très important pour comprendre que l'Arche euh, de Noé, ce n'était pas pour sauver. Euh, n'est-ce pas les hommes, mais c'était pour punir les hommes en fait. Et Noé avait trouvé seulement grâce. Je ferme la, la, la parenthèse. Maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu 24 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de parler, toi tu es en train aussi de projeter tes projets. Hein, Passez-moi l'expression. Projeter tes projets par rapport au mariage, ce qui n'est pas mauvais. Par rapport aux études, ce qui n'est pas mauvais. Par rapport aux idées, donc aux idées des affaires, ce qui n'est pas mauvais. Par rapport à avoir des enfants, ce qui n'est pas mauvais. Par rapport à changer de maison, ce qui n'est qu pas mauvais. Mais cela ne dépend pas de toi. Et cela ne dépend pas de ton programme. Peu importe le programme que les gens, autant de nous, avaient fait, et à la fin, lorsque la pluie tomba, Dieu n'avait pas attendu que, oui, « non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire Dieu travaille selon son calendrier à lui. Vous, vous, vous comprenez. C'est ainsi qu'il faut comprendre que, tant qu'on a sauté à Bino Awa, je suis en train de vous dire de rester, n'est-ce pas, euh, focalisé, qu'on comprenne que c'est-à-dire a bientôt là, Ils y a donc enlèvement. Ce qu'on a cest à qu'on peut faire partir l'endemme à Mignos je parlais beaucoup de choses, je parle même trop vite, mais je sais que tu as, tu as bien compris ce que je dis. parce que C'est important, il a qu'à faire comprendre, puisque lorsque l'Esprit parle en nous, il y a des fois que nous ne pouvons pas faire de stop, puisque sinon, c'est comme si aux autres Il un un peu à vitesse, c'est l'Esprit de Dieu fait qui est en train de parler, de parler. Donc, Marc chapitre 13, verset 32, par exemple, nous dit, « Pour ce qui est du jour où... De l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le Bagandia, dans le ciel, ni le fils, mais le père seul. Ça peut arriver à tout moment. Alors, euh, Matthieu 24, 40 nous dit par exemple, alors, des deux hommes qui seront dans un champ, dans un bureau, dans un métro, dans un avion, c'est pas dans, dans sur une route. L'un sera pris et l'autre laissé. Très important. ça dit, Peu importe avec qui tu, tu causes, mais si ta vie ne pas en règle avec Dieu, tu rateras donc l'enlèvement. Et un partira et l'autre restera. Et voici même ici. Euh, Luc 17, 34 nous dit Je vous le dis, en vérité, je, je vous le dis plutôt, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre est laissé. Ta femme, ton mari, qui va partir C'est pourquoi la vie éternelle, euh, euh, le salut, comme, comme on, la, la parole dit, le salut donc, est individuel. La vie éternelle dépend de la relation que tu as avec Dieu. Ça dire que même, si ta femme ne veut pas prier, n'en fais pas. Elle va rester, reste. Toi, tu as pris pour elle, pour qu'elle puisse changer la façon d'être. Si ton mari ne veut pas prier, il va rester. Toi, prie pour, pour lui pour qu'il puisse changer la vie aujourd'hui. Si tes enfants ne veulent, ne veulent, veulent pas prier et qu'ils ont atteint un certain âge, ne, ne t'en fais pas. Toi, prie pour eux pour qu'ils puissent changer d'avis. Sinon, s'ils ne font pas ça, ils vont rester. Et lorsqu'ils vont rester, les choses qu'ils sont en train de dire, bah, qu'on YouTube, bah, bah, mais pourquoi on a raté ceci Pendant que je suis en train de parler, toi, tu suis un pasteur. Quelque part, qui te prêche, qui te dit, euh, « Non, Dieu me montre que tu seras euh, euh, élevé pour tout cela. » et âmes à Cambo, ils ont mis paix à Yomoko. Comment dirais-je Pendant qu'ils ont mis paix, ça n'est pas comme on a dit, comme mis paix à Yomoko, « Soulagement, consolation. » Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu veut que tu changes ton cœur, la façon de voir les choses, que tu te répandes, que tu, tu, tu donc tu refuses le monde. Au lendemain, de vrai pour moi n'a qu'un Ça dit, tu le vois, ok? Moi, a quoi qu'indemne mon balatikali ou vice versa? Et puis, je pense que ici, tout ce qui s'apprend à tout ce que le Seigneur avait dit comme signe, ma bah guerre, ma bah problème, ma bah épidémie, tout vivre en COVID-19, depuis l'année 2019, il dix-neuf, vivre en go. Nous sommes déjà mis déjà. Mais ce que vous avez dit, c'est que le conseil, il nayo a vie, et ça m'a La vie, beaucoup. J'ai dit, donc, dit à, à, à une de mes soeurs, ne te laisse pas manipuler. manipuler. Et j'ai dit même que ne laisse pas qu'une qu personne. Il impose sa main sur, sa, sur ta tête, puisque l'imposition des mains sont des transmissions des démons, des esprits, des pouvoirs, tout ça. Et bon bah, bah, mignon, bah, est insensible à un message à Boyer, puisque leur vie, leur âme est déjà donnée au diable, en fait. Mais pour terminer, je vais te dire ceci. Nous allons lire ça, pour terminer, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, nous dit, « Car vous savez bien vous-même que le jour, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur ne te dit pas que je viendrai. Sinon, ce n'est plus un voleur, mais c'est un, un assassin, c'est un, un, un gangster. Un voleur, il vient sans aviser. L'enlèvement viendra aussi sans aviser. Que les esprits avisés, que les esprits sensibles... Que les esprits des dieux qui sont en vous puissent comprendre ces messages. C'était là, au fait, euh, la partie enlèvement du série, n'est-ce pas, euh, en, donc événement. Le, numéro 0, c'était le retour du Seigneur. Numéro 2, c'est l'enlèvement. Et le numéro 3, ça sera quoi Comme euh, événement. Et je crains que ceux qui vont rater l'enlèvement puissent passer à cet événement. Tu as envie aujourd'hui Et ça, bon, Tu peux mettre ça en, en, en ordre. Et ça, n'est-ce pas, Kimia, Kimia, afin que tu te afin que tu te afin que tu te afin que tu te gâches, afin que tu te afin que tu te gâches, afin que tu te gâches, afin tu que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Vu le trafic.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 Bonne chance. On y est. Ça fait un. Il en reste 623. Oui? Monsieur Fulton? Je suis l'agent Baker. Voici l'agent Riley.